Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous pour votre intérêt envers les pierres taillées préhistoriques. L'objectif de ce cours est de mieux vous les faire connaître en vous informant des méthodes de leur étude et des problématiques ou questions qu'elles permettent d'aborder. Vous verrez que ces méthodes et problématiques ont fait passer la préhistoire en tant que domaine de connaissances et de recherche d'une science naturelle ou d'une érudition d'antiquaire au rang d'une véritable science humaine. Et c'est cela, comme je l'enseigne à l'Université Paris-Nanterre, que j'essaierai de vous faire partager dans le temps imparti, soit en quatre séances, une par semaine. Pour la première séance, je vous propose de vous présenter les plus significatives de ces pierres préhistoriques taillées, en commençant par les plus anciennes à plus de 3 millions d'années, jusqu'aux plus récentes, tout du moins en Europe. Longtemps considérées comme des objets de curiosité ou de collection, ces pierres taillées ont vu leur étude considérablement modernisée. Nous verrons comment, au cours de la deuxième séance, les distinguer d'objets naturels et y lire les processus techniques dont elles témoignent, comment elles peuvent participer à réanimer l'organisation spatiale de certains sites et encore comment identifier leur origine géologique et géographique. Certains préhistoriens, dont je suis, se sont patiemment exercés à la taille des roches dures dans le respect des conditions préhistoriques. Cette démarche expérimentale leur a permis de distinguer et d'explorer différentes techniques de taille et ainsi de les reconnaître sur le matériel archéologique. C'est ainsi que, lors de la troisième séance, je vous présenterai différentes séquences illustratives de taille des principaux outils préhistoriques. La quatrième et dernière séance précisera les grandes questions avec des éléments de réponse que ces pierres taillées permettent d'aborder. Elles attestent du développement précoce des capacités psychiques au cours de l'humanisation et de l'inventivité qui fait le propre de l'homme. Elles témoignent de traditions techniques, de migrations et de contacts entre communautés. Elles nous éclairent enfin sur certaines racines des sociétés complexes que les sources historiques et l'archéologie monumentale nous révéleront quelques millénaires plus tard. Ce cours comprendra donc quatre séances, une ouverte chaque semaine, ainsi qu'un quiz menant à sa validation et encore un forum où nous nous efforcerons de répondre à vos questions. À très bientôt, pierres en main.